Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Julien Musy pour la énième fois parce que Julien Musy a toujours des choses à nous apporter et c'est l'un des entrepreneurs aussi qui m'a le plus soutenu, aidé dans le développement de notre business, en tout cas dans notre nouveau business depuis trois ans. J'ai été client du programme Limitless Scaling de ton mastermind qui m'a énormément aidé. Concrètement, on est passé de 110 à 180 000 euros de de chiffre d'affaires euh, et du coup je sais aussi que tu as beaucoup plus à apporter que juste du marketing et de la vente mais de toute façon et puis tu nous en parleras le marketing et la vente est possible que si derrière il y a certaines fondations euh, J'aime pas forcément ce terme, mais on va y aller aussi. C'est aussi du développement personnel, c'est qui on est, c'est du mindset. Et du coup, bah, tu es la personne parfaite pour aborder tous ces sujets de manière holistique et en même temps de faire le lien entre tout. Donc, Julien, merci d'être là. Si tu veux présenter peut-être rapidement ton parcours, aujourd'hui, tu as fondé Leader de ton marché ouais. euh, tu aides principalement les, les coachs. Euh, à développer leur business, en tout cas ceux qui sont à six chiffres. Et puis tu as aussi d'autres programmes qui sont dédiés à, à tous les autres coachs. Est-ce que tu veux te présenter brièvement et notamment ton parcours avant qu'on rentre dans le livre du sujet ah, J'ai combien de temps pour ça parce que oh, Allez, cinq des... minutes, parce que les, ouais. je pars du principe que les gens te connaissent déjà quand même un peu. Ok, très bien. Euh, je pense que mon, mon parcours entrepreneurial, il commence. Euh commence il y a, on va dire, une dizaine d'années, un peu au début. c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est juste un bloc de cuisine. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me, je, en parallèle, je fais des études de finance. Je n'aime pas ces études du tout. Je ne je m'épanouis je je pas du tout. Et euh, arrive le moment où il faut, euh, euh, il faut travailler. <rire> Les études sont finies et il faut se lancer dans le monde du travail. Et là, pour moi, ce n'est pas envisageable de pouvoir euh, travailler dans la finance. Donc, c'est à ce moment-là que je que je cherche comment je peux gagner de l'argent alternativement et surtout euh, comment je peux vivre de ma passion puisqu'à ce moment-là, je vis encore chez ma mère, je n'ai pas vraiment une pression financière, mais j'ai une pression de faire quelque chose qui a du sens pour moi dans ma vie. Et euh, c'est là où je découvre justement le fait de pouvoir gagner sa vie avec son blog. Et je commence à, j'achète cette formation, je mets en place les, les conseils d'Olivier Roland à cette époque et du marketeur français puisque j'achète deux formations. Et en l'espace de quatre jours, je fais 7000 euros. Ce qui est pour moi une découverte énorme, surtout quand tu viens du monde de la finance, quand tu dis à tes potes que bah en fait, tu vends des formations en pâtisserie et que tu viens de faire 7 000 euros en quatre jours, alors que eux ils sont dans un bureau en, en interne et ils gagnent euh, euh, au début allez, 3 000, 4 000 euros par mois pour faire euh, 50, 60 heures par semaine. Et puis, euh, et puis, voilà, je continue ça. En parallèle, ça faisait quelques années que j'étais passionné par. Le, la psychologie humaine le, le coaching et tout ce qui va avec, la performance et donc en parallèle comme j'ai du temps je me forme à une école de coaching je crée un deuxième business en ligne sur euh, la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau ce deuxième business je l'amène à 10 000 euros par mois en l'espace de 12 mois, donc euh, c'était cool donc j'ai ces deux business qui marchent pas mal et autour de moi je vois, je vois pas mal de gens qui, avec qui j'ai été en école de coaching ou que je que je vois sur Internet parce que euh, je suis dans le même réseau qu'eux et qui me disent, Julien, bah, viens comment tu as fait pour aller aussi vite euh, sur ton business, sur la préparation en ligne, sur tout ça. Et là, on est en 2017 et à cette époque-là, personne n'utilise la pub Facebook. Euh, mais moi, j'utilise la pub Facebook sur la préparation mentale et pour moi, c'est ce qui a fait la, la différence dans la vitesse de croissance de mon business. Du coup, je me dis, bah, en fait, je pourrais sûrement créer un business dans lequel j'aide les autres à mettre en place un un business en ligne à partir de l'appui Facebook, comme j'ai pu faire dans mes deux précédents business. Et c'est ce que je décide de lancer du coup tout début 2018 euh, à travers le Leader de ton marché justement. Et ben, là, ça va encore plus vite puisqu'en l'espace de 14 mois, on, on fait euh, nos premiers mois à 450 000 euros par mois. Euh, donc là, on est en 2019. Et après, j'ai continué à développer cette entreprise entre 2019 et aujourd'hui avec euh, des repositionnements, euh, des changements de regard aussi sur certaines choses. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on s'est expandu. Non, ça se dit sur ou pas. Euh, on, en tout cas, on, on, a, on a élargi petit à petit aussi qui on voulait toucher, qu'est-ce qu'on voulait faire pour eux. Pour aujourd'hui, je pense avoir une entreprise qui est beaucoup plus une entreprise de, de coaching sur, euh, sur les différents domaines de vie, le business en fait partie, les finances en fait partie, mais le but, c'est que ce ne soit pas que ça euh, et de pouvoir aussi toucher un public beaucoup plus large parce que euh, moi, ce qui a le plus changé ma vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le business, c'est tout ce que j'ai appris sur les sept domaines de vie ces dernières années, ces dix dernières années. Et euh, aujourd'hui, j'ai envie de redonner ça et de, de repackager ça pour pouvoir servir le plus de monde là-dedans. Super, Julien, merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, tu as, as un parcours hyper inspirant parce que finalement, euh, qu'on le veuille ou non, on peut le relativiser, mais tu as eu quand même un parcours, une croissance assez euh, rapide. Euh, j'ai une citation là sous les yeux de Zig Ziglar qui dit « What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. » Du coup, j'ai envie de te demander… Euh, qui tu es devenu ces dernières années? Est-ce que ton être, au-delà de tes accomplissements, ont changé? Tu es quelqu'un de différent? Si par exemple un ami d'il y a cinq ans ne t'avait pas revu pendant cinq ans et aujourd'hui te rencontrait, il dirait Waouh Julien, tu as changé aujourd'hui. Ce serait quoi la fin de sa phrase euh... Je ne sais pas. <rire> Euh, je... non franchement je ne sais pas euh... je ne sais pas est-ce que ça te dirait euh, que je dise que tu es devenu quelqu'un de plus profond ou c'est faux tu as toujours été quelqu'un qui avait une grande profondeur je pense que j'ai toujours eu ça mais on va dire que je pense les que les dix dernières années, je dirais, elles m'ont aidé à trouver ma place et à pouvoir être en paix avec le fait d'être différent. Et au contraire, apprécier le fait d'être différent. Parce que je pense que je viens d'un... J'ai toujours eu la sensation d'être différent. Et je pense qu'on l'est tous. Mais selon euh, comment on a été éduqué ou pas, je pense qu'on on s'est plus ou moins autorisé à être éduqué, à être différent. Ma mère, je j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était... Euh, qui m'a toujours aimé assez inconditionnellement et vis-à-vis -vis duquel j'ai la sensation d'avoir toujours eu le droit de faire ce que je veux. Et euh, ça, dès l'âge de 12 ans où je pars en internat, euh, où je suis encore par correspondance et je passe ma journée à jouer au tennis, enfin je passe 7 heures de ma journée à jouer au tennis, donc j'ai déjà une enfance un peu atypique. Euh, mais seulement à l'âge de 16-17 ans, quand il s'agit de de es en terminale et il s'agit de définir qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine qu'est-ce que quelle étude tu, tu veux choisir c'est là où j'ai commencé je pense à me conformer et à me dire ok je dois rentrer dans une case préétablie euh, et bon j'ai fait des études de finances et je pense que toutes ces années à partir de la terminale jusqu'à peut-être euh, ouais pff, même assez récemment je pense euh, ont été comme compliquées pour moi de toujours me dire putain il y a quelque chose de je, je suis différent et, et je pense que ces dix dernières années, elles m'ont permis euh, de cesser de me conformer et d'apprécier pleinement le fait d'être différent et de voir le monde de manière différente. Et je pense qu'au fond de chacun de nous, on a tous ça. On a tous euh, une sensation, de voir, une perception de voir le monde différemment que les autres et l'envie aussi d'apporter notre singularité, notre unicité. Et je pense que c'est ce que mes, mes, mes dix dernières années m'ont apporté, en fait. C'est cette capacité à à à voir le monde tel que je le vois, assumer que je le vois de cette manière et proposer les solutions que je vois en fonction de la manière dont je vois le monde, okay. plus de personnes possibles. Ouais. Alors, comme on est dans un podcast plus axé business, je te pose la question dans ce sens, mais je sais que ce n'est pas juste une fin en soi, mais est-ce que si, si chacun, on, on assumait notre singularité à fond, entre guillemets, est-ce qu'on pourrait tous développer un business à 7 chiffres comme toi? Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que si on assumait tous notre singularité, on aurait beaucoup moins besoin d'un business à 7 chiffres. Ah, wow, est intéressant. Est-ce que tu veux dire que euh, s'il y a 5 ans, tu savais ce que tu savais déjà aujourd'hui, tu n'aurais pas développé un, 7, un business à 7 chiffre ou tu l'aurais développé différemment du coup euh, Ça aurait été une conséquence. Mais ça n'aurait pas été un but. Mmh. Euh, je pense que pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, euh, le fait de vouloir développer un business à 7 chiffre, c'est une forme de fantasme projetée dans le futur pour compenser un présent qui n'est pas complet. Mmh. Et on croit que c'est parce qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas X, Y, Z, qu'il n'est pas complet. Alors qu'il n'est pas complet juste parce qu'on n'exprime pas complètement qui on est. Et euh, du coup, tu vois, si, si on arrive sur ça, un peu sur ce que l'argent m'a apporté et ce qu'elle m'a permis de devenir, bah, paradoxalement, je n'ai jamais eu des besoins et des désirs aussi bas en termes d'argent. C'est-à-dire que, je, franchement, je n'achetais rien et je relisais ce matin euh, des, des, euh, mes, mes carnets de notes de ces dix dernières années. Euh, C'est un, un process que j'ai envie de prendre dans le mois qui arrive là, de vraiment relire ça. Et ce matin, je relisais ça et je voyais, il euh, y a plein de désirs qui sont devenus réalité. Euh, et il y a aussi plein de désirs qui étaient des fantasmes qui aujourd'hui ne me nourrissent plus du tout. Par exemple, je voyais, il euh, y avait dans ma vision que j'écrivais il y a peut-être 5-6 ans, il y avait euh, euh, voyager partout dans le monde dans des palaces. Et, euh, voilà, voyager partout dans le monde dans des palaces. Et ce que, ce que je peux voir aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais ce que je peux voir avec mon regard d'aujourd'hui sur celui que j'étais il y a cinq ans qui écrivait ça, c'est que quand je disais ça, dans Voyager, il y avait une forme d'échappatoire à ma vie actuelle et dans Palace, il y avait une forme de luxe, de confort, parce que j'avais un inconfort de ne pas exprimer pleinement qui j'étais. Mm. Et ces rêves étaient juste une compensation à une vie qui n'était pas complètement la mienne aujourd'hui. Mm. Ouais, C'est super, euh, super précieux ce que tu nous partages. Euh, mais du coup, quand, quand j'analyse juste ton parcours, la tentation serait de dire, euh, tu vois, la plupart des coachs, on a ce besoin de contribution, tu vois, en haut de la pyramide de Maslow, besoin de contribution. Mais est-ce que parfois, ce n'est pas bien d'avoir un fantasme quitte à se tromper soi-même pour euh, que ça nous serve de locomotive, en fait Parce que moi aussi, comme toi, je ne pense pas vouloir moins contribuer que toi mais si j'ai pas ce fantasme là qui me drive, bah je peux m'asseoir toute ma journée en disant ouais, je vais lire des livres et je vais contribuer. Mais je ne contribue pas vraiment, en fait. Alors, euh, déjà, je n'ai pas dit que c'était mal hein, d'avoir des fantasmes. Je pense j'ai juste expliqué le mécanisme. Euh, et ensuite, je pense que tu as deux types d'énergie. Tu vois, tu as la motivation ou tu as besoin d'avoir un fantasme. Tu as besoin d'avoir un désir euh, pour pouvoir avancer. Et tu as une autre forme qui est l'inspiration, qui est ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu dois le faire, parce que tu veux le faire, parce que tu désires le faire. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, dans lequel tu es appelé pour le faire. cest je ne pense pas… Enfin, je n'ai pas… Euh, ce que je disais à David hier, c'est que je ne peux pas lancer un produit aujourd'hui pour une raison extérieure, parce je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que si, si le truc ne m'appelle pas aujourd'hui, comme je n'ai pas besoin d'argent, je n'arrive pas à me motiver moi-même. Donc, je n'ai pas le choix aujourd'hui que d'être appelé par ce que je fais. Et paradoxalement, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'au plus, euh, plus tu te détaches de tes fantasmes, au plus tu as accès à ce qui t'inspire vraiment et ce par quoi tu es appelé. Mais est-ce que euh, cet appel qui est spirituel, plus profond, comment on le matérialise pour que ça devienne des objectifs et euh, des choses qui nous drivent au quotidien en fait Parce que c'est en travaillant dans le quotidien qu'on va atteindre des objectifs. Comment on matérialise ça bah, Tu connais les coachs aussi bien que moi, voire plus que moi. Euh, beaucoup de coachs ont des envies, mais comment on les matérialise du coup Est-ce que tu aurais une formule Comment toi, tu fais Ouais. Euh... Comment on fixe des objectifs inspirants quand on n'est pas encore au niveau où toi, tu en es, entre guillemets Ouais, c'est une question large, tu vois, mais... Euh... En fait, pour moi, ça part de au plus loin tu peux voir, au plus juste tes objectifs d'aujourd'hui seront. Au, plus, au moins loin tu vois, au plus tes objectifs d'aujourd'hui vont juste être des réactions. Donc, je pense que la, la, première, la première question à se poser, c'est à quoi je veux que me ressemble ma vie dans, dans 10 ans, tu vois, dans 20 ans, dans 30 ans. Plus tu es capable d'avoir de la clarté loin, plus, plus tes objectifs d'aujourd'hui seront justes et... Aujourd'hui, moi, j'ai juste une vision qui n'est pas fixée dans le temps. C'est-à-dire euh, que ça arrive dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 5 ans, je m'en fous un peu. Tu vois, c'est juste une vision. Et de l'autre côté, j'ai, OK, quels sont les objets qu Qu'est-ce qu que je veux atteindre à trois mois qui va le plus me rapprocher de ça à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans tu vois. Okay. Toi, par exemple, aujourd'hui, si je te pose la question de ta vision à 10 ans, euh, du coup, comment tu te situes Tu en, en as une, tu n'en as pas tu... ouais. enfin, à 10 ans, mais après, tu vois, une, une vision, il faut aussi préciser, je pense que c'est quelque chose qui évolue dans un contexte sociétal, puisqu'on euh, vit aussi dans un monde qui évolue avec nous. Et la vision qu'on a, des problèmes qu'on veut résoudre dans 10 ans, bah peut-être qu'ils n'existeront plus parce qu'ils seront résolus par l'intelligence artificielle ou par d'autres choses. Tu vois. Mmh. Euh, donc, la vision, pour moi, elle n'est pas forcément pour être réalisée, elle est faite pour donner de la clarté et donner un sens à pourquoi tu fais ce que tu fais. Euh, donc aujourd'hui, je suis assez conscient que sûrement dans trois ans, je te dirais Bah, non, en fait, ça n'a aucun sens ce que je t'ai dit il y a trois ans parce que euh, le monde a tellement changé ces trois dernières années que ça ne sert plus à rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux dédier ma vie à résoudre les problèmes concrets des gens. Quand je dis euh, résoudre les problèmes concrets des gens, c'est pas euh, tous, les tous les problèmes qui touchent de près ou de loin à la psychologie des gens dans leur vie quotidienne. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, résoudre un problème de ton ordinateur il ne se connecte pas assez vite à machin, ça ne m'intéresse pas. Par contre, euh, résoudre un problème qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche euh, d'être heureux, ça, ça m'inspire. Et pour moi, le, dans ma perception des choses, la chose qui nous empêche le plus d'être heureux, c'est tout ce qui est de l'ordre de notre psychologie, de comment on voit le monde et de qu'est-ce qu'on veut apporter dans le monde et quelle est notre place. Donc, c'est sûr que je veux dédier mes prochaines années et sûrement le reste de ma vie à ça. Euh, j'imagine, tu vois, j'imagine avoir euh, des solutions, avoir packagé des solutions dans chacun des domaines de vie. Et moi, mon, mon, mon but premier, c'est que euh, si je rencontre mon cousin qui vient d'avoir une rupture amoureuse avec sa chérie par exemple, c'est que je lui dise bah, tiens, j'ai un, un programme pour ça, dans, dans une semaine, tu as de la gratitude pour ça. Euh, que si ma tante, ma grande-tante, demain euh, euh, décède et que ma cousine est triste, c'est de pouvoir lui dire bah tiens, euh, j'ai un processus de deuil qui va te permettre dans une semaine d'avoir de la gratitude. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les problèmes que les gens résolvent à l'extérieur, que les, les gens ont à l'extérieur pour les amener à s'aimer plus à l'intérieur, à aimer plus le monde à l'intérieur exactement tel qu'il est puisque j'ai une certitude aujourd'hui, c'est que l'univers tel qu'il est aujourd'hui, il est parfait exactement tel qu'il est et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de... En tout cas, on aurait des vies beaucoup plus épanouissantes si la majorité des gens étaient capables de le reconnaître, mais pas le reconnaître avec leur tête, mais de vivre une expérience à un moment donné qui leur fait réaliser wow, « Waouh, je suis dépassé par la perfection de cet univers ». Et ça, c'est ce que ce à quoi je veux dédier ma vie, et j'ai une intelligence business, donc je sais que si je leur dis juste ça, les gars, je vais euh, vous faire une bonne expérience comme ça, ça aura peu de sens pour eux. Par contre, si j'utilise, si je leur montre en quoi est-ce que ça peut résoudre leurs problèmes du quotidien, euh, leurs problèmes business, leurs problèmes finances, leurs problèmes couple, leurs problèmes euh, de relations, leurs problèmes de conflit, leurs problèmes physiques, leurs problèmes de santé, leurs problèmes de vitalité, alors à ce moment-là, je peux apporter un nouveau paradigme, et en parallèle de ça, je peux résoudre concrètement les problèmes des gens. Et c'est ça à quoi je veux dédier ma vie. OK, waouh Comment est née euh, cette vision Qu'est-ce que tu as vécu euh, ces dernières années qui t'ont amené euh... Alors, je, je pense que j'ai toujours eu cette vision. Euh, Juste, j'avais des, des étapes. Euh, moi, ma vie, elle a quand même été marquée, je pense. En tout cas, cette passion de l'être humain, elle a été marquée par... Euh, ce qui m'est arrivé à mes 15 ans, dans le sens où euh, jusqu'à 15 ans, j'ai eu une vie, je pense, exceptionnelle, euh, hors du commun, dans le sens où à 12-13 ans, j'étais en internat, j'étais numéro un français en tennis, je voyageais euh, deux fois par mois, tout, deux fois par mois tous les mois pour aller jouer au tennis, pour aller faire des tournois. Euh, J'avais une vie différente d'un enfant normal qui va à l'école tu vois et ce qui s'est passé c'est qu'à 15 ans j'ai fait une, une mauvaise saison et euh, du coup j'ai pas été repris dans le centre national d'entraînement l'année d'après et je suis rentré chez moi vivre avec ma mère je suis rentré à, à Paris vivre avec ma mère et c'est à ce moment là où c'est comme si mon monde s'était effondré puisque euh, ma mère en fait est devenue, était devenue alcoolique entre temps ce que je ne savais pas ce qui fait que tous les soirs euh, tous les soirs quand je rentrais, bah, c'était violent. J'étais seul avec elle et j'étais obligé de le garder. Enfin, je me sentais obligé de le garder pour moi parce que j'avais trop honte de ça. Et donc tous les tous les jours, tu vois, il y avait euh, de la violence constante. Quelqu'un, tu vois, qui a qui a bu une bouteille tout seul. En général, il a des propos qui tiennent pas du tout debout. Il y a aucun sens de, là-dedans. Et moi, je vivais dans ce contexte tous les jours, tous les soirs, quand je rentrais du tennis. Et tous les matins, la première chose que je faisais ma mère en se levant, c'est qu'elle venait me voir en pleurant et en me disant « je suis désolé, je te promets que c'est la dernière fois ». Sauf que cette dernière fois, elle a duré 7 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me demander wow, « waouh, comment ça se fait qu'il y a un tel décalage entre euh, ce que les gens disent » Et ce que les gens font, pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart parfois entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait réellement mmh. Et en parallèle de ça, je pense que j'avais cette telle violence en moi euh, de ne pas pouvoir l'exprimer que j'ai... Moi, mon refuge, c'était la nourriture. Et j'ai commencé à tomber dans l'anorexie et la boulimie, à me faire vomir euh, une dizaine de fois par jour entre mes 15 ans et mes 22 ans. Et euh, entre mes 15 ans et mes 22 ans, tu vois, ça a été euh, vraiment une... Euh, une incompréhension totale de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, puisque j'étais exactement dans la même situation de ma mère où je me disais à chaque fois, c'est la dernière fois, je savais que j'étais en train de me détruire et pour autant, j'étais incapable de faire autrement. Euh... Et donc, c'est là où, où ma quête de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, quel est, le, quel est le, le facteur déterminant derrière nos actions, derrière tout ça a commencé Et puis, euh... à 22 ans, quand justement j'ai fait le choix de revenir dans la vie que je voulais et d'aller... Euh, créer la vie que je voulais c'est là où 80% de mes symptômes ont, 80% de mes symptômes sont partis et c'est au moment où j'ai lu un livre qui disait toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit et cette phrase a marqué ma vie a marqué la, la, ma compréhension de la vie qui est que on va constamment avoir des symptômes dès lors qu'on essaie de vivre la vie de quelqu'un d'autre et forcément cette quête elle ne s'arrête pas euh, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait donc à 22 ans j'ai fait une école de coaching euh, je me suis formé au coaching, je pense que j'ai compris pas mal de choses sur moi, pas mal de choses sur le monde avec et j'ai continué à me former, me former sauf que à 23 ans j'étais encore en train de vivre chez ma mère j'étais c'était encore, encore compliqué dans ma vie et à cette époque là je voyais déjà tout le chemin que j'avais fait depuis mes 15 ans tu vois, mais je savais que par rapport à une vie normale, c'était pas assez pour être coach et pour aider les gens euh, dans leur vie de tous les jours. Et donc, je me suis dit, enfin, c'est pas moi qui me suis dit, c'est un jour, j'ai 23 ans, je, j'écoute je, un, un un podcast de, de Gary Vee et il explique que si tu veux qu'on t'écoute, assure-toi d'avoir de, de l'argent et euh, à ce moment là, quand il dit ça, ça résonne vraiment pour moi puisque je me rends compte que la majorité des coachs euh, la majorité des psychologues euh, la majorité des gens qui sont censés avoir compris l'être humain sont ceux qui en fait galèrent le plus dans leur vie et tu vas tu vas avoir des coachs en perte de poids qui sont en surpoids tu vas avoir des coachs euh, qui t'aident à avoir confiance en soi tu as l'impression que c'est les gens qui ont le moins de confiance en soi de leur vie et à ce moment là je me dis pour moi, le coaching est un métier incroyable. Le fait de comprendre l'humain et de pouvoir transmettre aux autres, le fait de se comprendre, c'est un métier incroyable. Mais par contre, avant de pouvoir réellement le faire, tu dois en être un exemple. Et c'est à ce moment-là où je me suis donné l'objectif, bah, ok, c'est quoi être un exemple, que ça marche, c'est devenir millionnaire avant 30 ans, c'est euh, réaliser tous les fantasmes des gens. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait, de, fait de, de, de mon business la, la priorité mais comme un moyen vers une raison d'être qui était plus profonde qui est d'aider les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils font et le décalage entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont comme un moyen de découvrir qui ils sont vraiment et un moyen de s'aimer plus profondément et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant était juste comme un means to an end tu vois c'était euh, c'était un moyen pour en arriver là où je suis et aujourd'hui avoir la légitimité je pense pour euh, être un exemple pour les gens de, de ce qu'il est possible de faire dans ta vie et ce qu'il est possible de transformer dans ta vie quand tu mmh. maîtrises comment tu fonctionnes, comment tu penses pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et quelles sont les forces qui t'animent derrière tout ça mmh. donc euh, je pense que c'est un c'est un il n'y a pas un truc qui m'est arrivé ces dernières années qui m'a fait changer de trajectoire, c'est que au fond la trajectoire a toujours été celle-là et le fait de gagner beaucoup d'argent, le fait de développer un usage, le fait d'être visible, était juste un moyen pour aujourd'hui faire ce qui, ce qui compte le plus pour moi. Okay. Est-ce que euh, moi, ce que tu me partages, de ce que Gary Vee a partagé, ça m'inspire énormément. Mais ma question est, euh, est-ce qu'il y a un danger, tu vois, parce que... Ah ouais. euh, euh, moi j'ai failli faire faillite en fait en voulant euh, croître plus vite que j'en étais capable et que je le voulais profondément, mais par contre je suis genre hyper aligné avec ce que tu dis tu vois. moi j'ai vraiment envie de faire ça j'ai envie d'atteindre les fantasmes que les gens ont pour après être écouté mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à... dans cette méthodologie alors ouais, ouais. Enfin, à l'époque tu sais moi j'étais euh... j'ai une qualité un défaut c'est que je suis hyper coachable donc quand, quand j'entends quelqu'un qui me dit quelque qui me dit quelque chose qui est plus avancé que moi, je l'écoute sans le remettre en question. Aujourd'hui, bien sûr que je le remets en question. Euh, je pense que on a tous un moyen d'être écouté, c'est de briller dans notre zone de génie. Et pour certains, par exemple, si, si, si tu es un chanteur et que ta as, as zone de génie, ce qui, qui t'anime depuis que tu as quatre ans, c'est de chanter, même si tu n'as pas d'argent, quand tu vas te mettre à chanter, on va t'écouter. Donc, euh, effectivement, tu peux avoir... On peut t'écouter de deux manières, soit... Si tu as du pouvoir extérieur, c'est-à-dire que quand je dis du pouvoir extérieur, c'est par exemple, tu peux avoir un pouvoir physique. Si tu es hyper musclé, hyper beau gosse, on va t'écouter quand tu vas parler de musculation. Euh, si tu as un pouvoir social, c'est-à-dire que tu as plein d'amis influents, on va t'écouter quand tu parles d'influence, de persuasion, de relations sociales. Si tu as une meuf magnifique, on va t'écouter quand tu parles de séduction. Tu vois et donc, tu peux avoir un pouvoir extérieur et si tu développes un pouvoir extérieur, on va t'écouter. Euh, mais tu peux, et d'ailleurs, je pense que c'est plus simple de le faire dans ce sens-là, d'abord découvrir où est ton pouvoir à l'intérieur. Et ton pouvoir à l'intérieur, il est toujours sous la forme de ce qui t'anime le plus. Euh, si tu as un pouvoir à l'intérieur et tu organises ta vie autour de ton pouvoir à intérieur. peu à peu, tu vas gagner du pouvoir à l'extérieur. Et on va t'écouter quand tu développes ton pouvoir à l'intérieur et quand tu exprimes le pouvoir que tu as à l'intérieur. Puisqu'on est tous fasciné, magnétisé par quelqu'un qui est inspiré par ce qu'il fait et que tu sens qu'il est dans sa zone de génie. Ouais, C'est hyper intéressant. Merci pour euh, aussi ce, ce, ce, cet apport, euh, parce qu'effectivement, euh, je pense que ça peut aussi réconcilier par rapport à, à, à ce que tu nous as exprimé avant. Euh, tu as lancé l'Académie Lo, euh, Learn, Love, Lead pourquoi euh, Learn, Love, Lead C'est quoi le rapport euh, avec tout ce qu'on vient de dire Pourquoi c'est ouais. euh... le, le, le nom vient de, vient de mon audience. J'avais plusieurs, euh, plusieurs idées de, de, de noms. J'avais un truc comme euh, Love and Wisdom Academy, euh, Business Love and Wisdom Academy. Bref, en tout cas... Au-delà du nom, moi ce que, ce que je voulais, c'était euh, créer un espace dans lequel on pas, dans lequel on puisse ne on, on soit pas obligé de séparer d'un côté euh, les gens qui sont très business, qui veulent uniquement business dans la force et dans les stratégies et les tactiques, où moi il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé là-dedans, où je ne me suis pas complètement reconnu, et de l'autre... Euh, des gens qui sont ultra bien-être et euh, qui sont déconnectés de la réalité à juste écouter ah bah la vie me dit de pas le faire tu vois ouais. et je pense que il y a de la sagesse dans cette voie du milieu entre entre ces deux espaces ouais. et ça fait ça fait longtemps que j'ai envie de créer un espace qui soit euh, qui puisse aider les gens à grandir d'un point de vue holistique et quand je dis holistique c'est pas euh, c'est pas en mangeant des graines et, et j'ai rien contre de manger des graines mais c'est pas en mangeant des graines et faisant du yoga toute la journée c'est en se développant dans nos sept domaines de vie de la manière dont c'est juste pour nous. Et quand je suis... Euh, J'ai eu ce, ce, ce moment, euh, le, le, 31, le 31, là, justement, euh, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, mais euh, au moment où les gens regarderont un peu plus tard. Euh, le, le 31 décembre, moi, je n'ai jamais été fan des 31 décembre. Et euh, là, je vois... Euh, les, des enfants, tu vois, qui, qui sont en mode wow, « waouh, trop bien euh, » euh, et qui se prennent dans les bras en se disant euh, « bonne année » et « bonne année ». Et quand je vois ça, moi je regarde et j'ai cette pensée qui me vient, qui dit euh, « bah, en fait, euh, dans la, non, la vie, c'est juste peut-être 100 fois où tu vas vivre ce moment ». Il y a 100 fois dans ta vie où tu vas avoir l'occasion de souhaiter la bonne année à quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est fini. Et au moment où je me dis ça, je me dis, et encore 100 fois, c'est si tu arrives pas de, de, de, de, de problèmes, de catastrophes entre-temps, peut-être que c'est ton dernier nouvel an, on ne sait rien. Euh, peut-être que je vais me faire écraser demain. Tu vois. Je dis, Imaginons que ce soit mon dernier nouvel an. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire de cette dernière année Et euh, au, à ce moment-là, il était clair que ce que, ce que j'ai envie de faire de cette dernière année, si c'est ma dernière, ce n'est pas ce que je me souhaite, donc, euh, <rire> si, si c'est ma dernière année, euh, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir avoir synthétisé, packagé et offert ce qui a changé le plus ma vie. Et euh, ce qui a changé le plus ma vie, c'est pas les conseils c'est pas c'est pas les les conseils business ça en fait partie mais c'est pas que ça c'est me connaître me comprendre apprendre et apprendre à m'aimer et à partir de là diriger ma vie et donc c'est les mots tu vois qui sont un peu ressortis euh, love tu vois apprendre à m'aimer le monde tel qu'il est learn parce que je pense que ma vie et ces dix dernières années euh, paradoxalement depuis que j'ai fini l'université j'ai beaucoup plus appris que à l'université à l'école et lead, parce que je pense que euh, quand apprends et que apprends à te connaître et à t'aimer, c'est à ce moment-là où tu peux diriger ta vie et diriger aussi euh, ce que tu as envie de créer à l'extérieur. Wow, génial. Euh, du coup, moi, j'ai envie de parler de, du love. Ouais. Euh, je pense que c'est un sujet qu'on néglige bien trop souvent, d'autant plus les hommes, le s'aimer tu vois même moi hein, il y a récemment je pensais que je m'aimais euh, énormément mais en fait euh, j'ai compris que les <rire> zones où en fait pas tant que ça euh, c'est quoi l'importance de s'aimer ça veut dire quoi s'aimer euh, pourquoi s'aimer comment on s'aime ok euh, vaste question <rire> euh, pour moi tu vois, s'aimer c'est c'est être capable d'apprécier la valeur de chacun de nos traits de caractère, et on possède tous les traits de caractère en nous. Donc, euh, c'est apprécier ma violence, c'est apprécier la valeur de ma violence, c'est apprécier ma douceur et apprécier la valeur de ma douceur. C'est apprécier euh, l'homme courageux que je suis, et c'est aussi apprécier l'homme fainéant que je suis. Et pour moi, c'est être capable de prendre chacune des facettes de moi et d'être capable d'être en paix avec elle, et surtout de les apprécier et d'être capable de me dire mais pas dans ma tête, d'être capable de ressentir quand je les exprime, merci d'exister. Et au plus tu es capable de le faire pour toi, au plus tu es capable de le faire pour les autres. Parce que tant que toi, tu t'aimes conditionnellement, tu vas aimer les autres conditionnellement, parce que dès lors qu'ils exprimeront d'autres traits que ceux que tu aimes en toi, ça te rappellera trop les traits que tu n'aimes pas en toi pour pouvoir ne pas être en réaction. Donc pour moi, s'aimer, c'est juste être capable de voir, ça commence par être capable de voir chaque action de son passé et être capable de se dire... Merci. Pour rien au monde, je changerais ce que j'ai fait à ce moment-là. Parce que, ce que notre amour de nous-mêmes dans notre, dans notre présent est juste la conséquence de toutes les mémoires d'amour pour nous-mêmes et de désamour de nous-mêmes dans notre passé. Aujourd'hui, si tu, si tu demandes à quelqu'un est-ce euh, que tu est est est aimes qui tu es, ils vont te, elle, elle va te répondre uniquement en te faisant un filtre rapide de la somme de toutes ces mémoires de son passé. Et donc, pour moi, être capable de, ça commence par être capable de regarder son passé et de te dire merci pour chaque chose que j'ai créée, chaque chose que je n'ai pas créée. Et pour moi, l'amour, c'est juste la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. Ce n'est pas, pas une définition qui vient de moi, c'est une définition qui, qui a été développée, je pense, depuis des millénaires par, euh, en premier, les philosophes grecs, puis ça a été repris par d'autres personnes. Par le Tao, notamment, mais l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires, c'est-à-dire que ce n'est pas un espèce d'idée « cuit, cuit les petits oiseaux de « je suis bien ». Ça, c'est de l'adoration, tu vois, mais dès lors que je pense que je suis bien, ça veut dire qu'il y a d'autres parts que je vais juger de mal. Donc, pour moi, l'amour, c'est justement, c'est au-dessus de cet espace de bien et de mal, c'est être capable de voir la perfection de ce que je suis dans un plan global. Donc, comment s'aimer, c'est tu prends chaque endroit vis-à-vis -vis duquel tu as du jugement vis-à-vis -vis de toi et du jugement, ça peut être de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la frustration, de la déception. Qui, enfin, toute émotion et un Donc, est en manque d'amour. Donc, c'est être capable justement de prendre tout ça et de recadrer tes perceptions autour de ça pour libérer les émotions que tu as ancrées en toi et juste avoir de la gratitude et de l'amour pour toi. Et quel est le rôle de l'environnement dans ce, cette quête de mieux s'aimer, euh, notre conjoint, conjointe, nos proches, nos amis, nos clients Est-ce qu'il y a un rôle ou si oui, ouais, ouais. Leur le rôle, c'est de nous montrer les parts de nous qu'on n'a pas appris à aimer. Et comment on peut diriger ça, aller dans ce sens, parce que ce n'est pas forcément évident Déjà d'être ah, entouré, j'imagine. Il n'y a, a pas de bien ou mal entouré. Je veux dire, tu es, es forcément entouré par les personnes qui ont le plus à t'apprendre aujourd'hui. Euh, mais déjà, je pense qu'il y, y, y a plusieurs points. Euh, ouais, il y a plusieurs points. Le premier, je pense, c'est de prendre chaque, euh, chaque feedback qu'on te donne de toi et voir en quoi est-ce que c'est vrai. Parce que sur les zones vis-à-vis -vis duquel on ne s'aime pas, on va avoir tendance à les nier. C'est-à-dire que, imaginons que j'aime euh, ma générosité et je juge ma radinerie. Mais en fait, dès lors qu'un de mes proches va appuyer là-dessus, il va dire ah, ⁇ putain, je viens, t'es radin euh, ⁇ je vais chercher à me défendre. Donc, le, le, la première clé, c'est déjà de regarder tous les endroits où je suis en train de me défendre. Euh, les endroits où je suis en train de me défendre me, me montrent un désamour de moi si je te prends par exemple la générosité et la radinerie euh, souvent on, on a de l'amour pour, pour notre générosité mais on n'a pas d'amour pour notre radinerie pourquoi parce qu'on nous a appris et notamment euh, dans une société qui, est, qui a été influencée par la religion et par tout ça on nous a appris tu dois donner et tu ne dois pas prendre tu dois donner et tu ne dois pas garder pour soi euh, dans cet exemple-là, par exemple, c'est voir, OK, c'est quoi les bénéfices de ma radinerie En quoi est-ce que ça sert Jusqu'à ce que j'ai plus, plus la sensation que qu'être généreux, c'est mieux que d'être radin, et que les deux sont à service de ma vie et du monde au même degré. Et on peut prendre ça pour chacun, ch chacun des traits qu'on a. OK. Est-ce qu'il y a une quête spirituelle aussi dans ta démarche que tu inclus dans Learn, Love, Live euh, je ne sais pas ce que tu entends exactement par spirituel, mais euh, je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait dans notre vie est spirituel. Du coup, c'est quoi, toi, ta définition alors de spirituel euh, Être connecté à mon inspiration. Euh, tu vois, si on prend spirituel, ça vient de spirit, qui est l'esprit, le souffle. Euh, donc, pour moi... Ma quête spirituelle, c'est juste chaque jour de faire un peu plus ce que j'aime et de faire un peu plus l'endroit où je sens que je suis connecté à mon inspiration, justement, et que ça circule en moi. Euh, c'est la seule quête spirituelle que j'aime. Okay. Euh, bah déjà, merci Julien pour, pour tous ces partages. Euh, J'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu constates le plus souvent, et ça va peut-être faire répéter ce que tu as déjà dit, hein, mais c'est pas grave, quels sont les principaux freins que tu vois chez les coachs et entrepreneurs qui les empêchent euh, d'aller au, au stade supérieur, entre guillemets et... um... Il y en a plusieurs. Euh, il y en a un qui est, je dirais, la comparaison. Euh, et chaque fois que tu te compares à quelqu'un qui est plus avancé que toi et que tu penses que tu es moins bien, que tu en sais moins, que tu sais moins bien que lui, bah, tu vas avoir tendance à injecter ce que lui pense dans ta vie et tu vas te couper d'une manière qui est peut-être plus juste pour toi de te développer. Donc, pour, pour moi, le premier c'est la comparaison elle le fait d'idéaliser euh, des mentors, des entrepreneurs des influenceurs, des coachs, des ce que tu veux euh, puisque chaque fois que tu regardes la concurrence, tu perds ton avantage concurrentiel. Et donc ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est de continuer à forcer quand la raison pour laquelle ça bloque n'est pas une croyance limitante mais plutôt un feedback qu'il y a quelque chose à ajuster euh, je te donne un exemple qui est imaginons euh, je, mes ventes vont bien, moins bien d'un coup je vais forcer avec des nouvelles tactiques vente-marketing euh, alors que c'est juste un feedback interne qui me dit, c'est quoi, pas, ta livraison, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu as envie de donner au monde. Concentre-toi sur ta livraison avant de, euh, avant de développer ton marketing, avant d'aller vendre plus, par exemple. Donc, pour moi, le, le deuxième, c'est le fait de, de croire que les feedbacks internes qui sont sages et qui te guident sont des croyances limitantes et d'essayer de changer ces croyances limitantes, de forcer alors qu'en réalité, c'est juste une indication euh, qui te guide vers ce qui est vraiment important pour toi et non pas vers le succès défini par quelqu'un d'autre. Euh... Et il y en a un troisième qui est du coup de l'autre côté, je pense, du prisme, qui est... Euh... Ça, c'est plus... Les, les, les deux premiers, c'est pour... Euh... C'est plus pour le côté masculin du, du truc, tu vois les. Euh, les personnes qui vont leader leur business à partir d'une partie masculine et je dirais que les, chez les personnes qui leadent plus leur business à partir d'une spiritualité, d'une intuition, le, le, le plus gros problème à ce moment-là, c'est euh, le plus gros frein pour moi, c'est l'illusion de croire que euh, tu n'as pas besoin d'apprendre le marketing, tu n'as pas besoin d'apprendre la vente et que tu n'as pas besoin d'apprendre des compétences réelles, tu as besoin d'apprendre des compétences réelles euh, et que s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de problème dans ce que tu adresses, il n'y a pas de business. Et donc, tu vois, c'est toujours, uh, toujours un équilibre entre les deux extrêmes où d'un côté, bah, j'écoute le marché, le marché, le marché, ce que veut le marché, je m'adapte, je m'adapte. Et en fait, au bout d'un moment, je me perds, je n'ai plus envie de développer le business parce que je me suis perdu et mon business ne m'anime plus. Et du coup, il y a une force en moi qui me dit « ne le développe plus ». Et de l'autre côté, de moi, moi, moi, mes envies, mes envies, mes envies, sans le connecter aux besoins du marché. Et du coup, ben, ces gens-là sont les plus frustrés parce qu'ils se disent « Ah, mais ce que, ce que, ce que j'ai apporté c'est trop bien. » Oui, mais tu n'as pas eu l'humilité d'aller faire l'effort de communiquer ce que tu as apporté en lien avec ce que le marché veut. Ok. Euh, du coup, dans cet enchaînement, moi, je suis curieux. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui empêcherait Julien de passer à, à sa prochaine étape est-ce que toi, tu as conscientisé des choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin euh, Ouais, je vois que euh, un truc qui crée un peu de tension euh, en moi en ce moment, c'est euh, euh, la comparaison que j'ai de aujourd'hui à celui que j'étais il y a deux ans, dans le sens où quand tu euh, quand tu redémarres un truc de zéro, ce qui est un peu ce que je fais aujourd'hui, euh, bah, je vais me dire, ouais mais ça ne fait pas assez de chiffres, ou, ouais, mais ça ne va pas vendre assez, ou tu n'as pas autant de gens au webinaire qu'avant, des trucs comme ça. Et je vois que j'ai juste... J en ce moment, mon challenge, c'est justement d'être capable de me dire, mais, ouais, mais tu ne joues pas au même jeu et tu joues sur 10 ans aujourd'hui. Euh, mais par exemple, tu vois, j'ai un webinaire ce soir où je n'ai pas fait beaucoup d'efforts de promotion, mais euh, j'ai euh, 150 inscrits, tu vois. Bon, j'ai envoyé deux mails, tu vois. Mais si je parle business chiffre, pur chiffre, sûrement que j'aurai 500 inscrits. Et, euh, et c'est mon challenge en ce moment, c'est d'accepter, même plus loin d'apprécier, le fait que d'un point de vue réussite extérieure, les choix que je fais en ce moment, à court terme, m'amènent à avoir moins de réussite extérieure. Que ce que j'avais il y a deux ans. Et c'est me détacher de mes conceptions du succès pour m'autoriser pleinement à honorer mon cœur, peu importe qu'il y ait deux clients, 27 clients, et ne pas comparer ma réalité d'aujourd'hui à celle que j'avais il y a deux ans, où j'avais pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Euh, pourquoi c'est si dur pour toi cette comparaison parce que est-ce que c'est parce que tu voyais ta croissance comme quelque chose de, de linéaire en tout cas en termes de chiffre d'affaires ce que tu appelles la réussite extérieure Ouais, ouais, ouais exactement euh, je pense tu vois qu'il y a quand même une. Euh, euh, c'est un truc je pense que j'ai quand même pas mal enlevé j'ai pas mal enlevé de couches mais j'en ai encore euh, cette idée qui est dans notre inconscient collectif que euh, celui qui fait le plus d'argent a plus de succès est meilleur et mieux euh, voilà je, je pense que j'ai enlevé pas mal de couches mais sûrement qu'il y en a encore ouais, ouais c'est passionnant euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que tu aimerais apporter à à tous les coachs et entrepreneurs qui euh, ouais qu'est-ce que tu aimerais leur dire qui qui ont du mal à apprécier leur réalité du quotidien et qui sont peut-être impatients ou trop pressés de passer à l'étape d'après ouais. euh, juste si je peux rajouter un truc qui ah, répondra oui. aussi à cette question mais par rapport à la question d'avant je pense que euh, il ouais, y, y a une partie de moi qui a qui a fondé son estime de lui-même qui a fondé son estime de lui-même sur euh... Sur le regard des autres, c'est pas le mot que je cherche, c'est euh... ouais, il y a une partie de moi qui a créé mon estime de moi dans les yeux des autres. Ça veut dire quoi? C'est euh, qu'il y a une partie du manque d'estime de moi qui a pas été résolue. Enfin, qui n'a pas été résolu et sur lequel j'ai mis des, euh, des pansements qui sont Ah, bah, les jeux m'admirent pour mon chiffre d'affaires, pour ma croissance business, pour XYZ. Euh, et toutes ces parts qui ne sont pas complètes, tu vois, sur lesquelles je crois que j'ai besoin de chiffre d'affaires, d'argent, de XYZ pour être aimé et être suffisant, bah, en fait, le fait justement de faire le choix conscient de ne plus avoir ce succès, en tout cas à court terme, euh, bah, c'est part. Sur lequel il y avait un pansement, c'est comme si j'enlevais le pansement et ça me permet de voir, tiens, est-ce qu'on a vraiment guéri la plaie dessous ou est-ce que c'était juste un pansement Et donc, je pense qu'il y a l'ego, tu vois, en moi, qui a peur d'enlever le pansement à certains endroits parce qu'il a peur de découvrir que la plaie, elle n'est pas, pas du tout euh, euh, fermée et qu'il s'agit juste de. C'était juste un pansement, tu vois. Waouh, ouais. wow. bah, merci pour ce partage hyper authentique. Est-ce que. Du coup, toute proportion gardée, il n'y a pas un parallèle avec ce que tu as vécu à l'âge de 15 ans où peut-être tu étais glorifié pour être le, le fu la future star du tennis et où tu avais plein de succès, et plein de gens qui t'appréciaient. Et du jour au lendemain, quoi, je devine, hein, euh, plus personne ne te calculait, on ne parlait plus euh, et euh, tu n'étais plus, plus rien. Ouais, bah c'est clair. Et puis, je pense que c'est un truc qui remonte bien avant avec le tennis. C'était déjà un mécanisme pour ça. Euh à l'école tu vois j'étais pas ultra populaire et du coup ma manière d'être de devenir extraordinaire à ce moment là ça a été de devenir brillant dans le tennis tu vois donc euh, et, et dès, dès dès mon enfance euh, enfin tu vois ma mère a fait son mieux et, et je vois les bénéfices de ce qu'elle m'a apporté sur le, le ma mère m'a toujours dit Julien je crois que tu feras des choses extraordinaires dans ta vie et euh, je crois en toi et et, et quand, quand j'avais 18 ou 17 à l'école par exemple euh, je, je quand je revenais elle me disait mais pourquoi t'as pas vivant tu vois et, euh, et je vois que d'un côté ça m'a super aidé parce que ça m'a permis de croire en moi euh, et de croire que je ouais de, de croire en moi et de croire que je peux faire des trucs extraordinaires et que j'ai plus de capacité que les autres euh, parce qu'elle me disait toujours ça, elle me disait, mais Julien, tu as plus de capacités que les autres, donc tu peux avoir 20. Et, euh, et moi, je, tu sais, je m'en foutais un peu d'avoir 20. Du coup, elle me disait, euh, euh, je, je disais, mais tu sais, euh, personne n'a eu 20. Et à chaque fois, elle me disait, non, mais c'est pas parce que personne n'a 20 que tu peux pas avoir 20. Tu aurais pu avoir 20 parce que tu as plus de capacités que les autres. Et j'ai grandi, tu vois, avec ce, ce truc-là, mais qui, moi, dans, mon, dans ma psyché d'enfant de, de 8 ans, tu vois, euh, à juste être en, envie d'être aimé peut il peut en voir qu'il est 17 ou 20 et ma mère m'aimait dans ce moment là mais je pense que à sûrement un certain moment euh, dans mon dans mes croyances j'ai ancré bah si je suis pas le meilleur si j'ai pas 20 je suis pas assez tu vois et je vois que c'est un truc qui s'est transmis de génération en génération dans ma famille et que dans notre société occidentale beaucoup ont été construits aussi comme ça tu vois mm tu m'as dit en, en amont de cette interview qu'il n'y avait pas de questions indiscrètes donc du moins ouais. si c'est ok est-ce que ta mère est au courant de tout ce que tu fais ta vision, tout ce que tu vis à l'intérieur tes pensées, aujourd'hui ouais. comment est votre relation enfin on a une super relation et ouais elle, elle regarde, elle suit elle a même lancé son business en ligne il y a 3-4 ans c'est vrai ouais. <rire> c'est génial cool et euh, est-ce que toi aujourd'hui tu as envie un jour quoi un jour plus tard d'avoir des enfants et est-ce que tu aimerais leur transmettre qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre à partir de ce que tu as appris ouais alors euh, ma, ma copine a deux enfants tu vois, donc on vit avec deux enfants <rire> euh, et avant d'avoir les deux enfants, je me disais que je voulais avoir des enfants plus tard. Là, en ayant deux enfants, tu vois, c'est comme si c'était les miens. Je ne vois pas vraiment la différence. Euh, et du coup, je n'ai pas forcément envie d'avoir mes propres enfants. Je te, enfin, Aujourd'hui, au moment où je te parle, parce que je pense que j'ai eu le, le meilleur deal possible, qui est de les connaître à trois à ans et demi. Et cinq ans et demi, ce qui fait que je n'ai pas eu tout le passage des nuits, mais <rire> j'ai suis suffisamment jeune pour faire l'expérience de ce que c'est que d'être temps. Euh, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre idéalement alors, euh, à partir de tout ce que tu as appris Franchement, il euh, n'y a, y a pas vraiment de choses que, que je suis attaché de leur transmettre. Je dirais juste qu'au quotidien, j'essaie de... Euh, J'essaie de les aimer comme ils sont et de projeter le moins de merde sur eux. Ouais, projeter le moins de merde sur eux. Quand je dis ça, c'est mettre vraiment de la conscience. Quand je dis maintenant on fait pas ça ou on fait autrement, de me regarder me dire pourquoi je dis ça en fait, juste par juste par hérédité parce qu'on m'a dit ça mais que j'ai jamais remis en question. Donc. Tu sais, moi, je crois que la vie, est parfaite aujourd'hui pour chaque être humain. Et je leur souhaite juste de, de découvrir la perfection de cette vie. Et ce importe comment est la vie. Elle. Cool. Euh, Julien, euh, merci encore pour tous ces partages. Euh, je connais peu de personnes avec qui j'aurais pu avoir un échange aussi euh, profond et, et authentique. Euh, ouais, Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager à, à notre audience Et puis, ben. Euh... Si les gens veulent aller plus loin et travailler avec toi, mieux connaître ton univers, qu'est-ce qu'ils pourraient faire Ouais, euh, non, je n'ai rien d'autre à partager forcément, euh, non spécifique. Euh, bah, S'ils veulent connaître euh, mon univers, il y a le. le... Avec LinkedIn, je dis, bon, on n'a pas de site internet, mais d'ici, si, si tu me liens mon site internet, ça, ça, me, ça me motivera d'ici le moment où je l'interview pour enfin bouger le cul là-dessus. Donc, euh, peut-être le site Internet si je, me suis, euh, si je me suis bougé le cul. Sinon, euh, Instagram, <rire> mon compte Instagram, Et euh, on, a, on a différents programmes pour aider les gens à soit développer leur business, soit développer leur vie dans tous les domaines de vie. Donc, si vous avez été, je pense, s'il si y a des choses qui ont résonné pour vous dans cette interview, le mieux, c'est d'aller découvrir ce qu'on fait sur, euh, sur Insta ou le site Internet s'il existe. Yes. Euh, Julien. Dernière question pour toi. Si je devais t'interviewer euh, tous les ans, parce que c'est presque une tradition, <rire> euh, quelles questions je devrais te reposer l'année prochaine mmh. euh... Alors, j'aimerais que tu me reposes deux questions. Est, euh... Le premier, c'est est-ce que tu as plus d'amour et de gratitude pour toi que l'année dernière euh... Et la deuxième, c'est... Euh à quel point est-ce que tu as avancé dans le projet que tu as vraiment envie de laisser au monde. Cool. Bah, écoute, je note. Merci beaucoup, Julien. Merci pour tout. Merci pour euh, ta générosité, encore une fois, pour tout ce que tu apportes. Et puis, euh, j'ai aucun doute que ça va être génial, tout ce que tu vas entreprendre. Et puis, je te dis à très bientôt et en tout cas, l'année prochaine. Yes, avec plaisir. Merci, Lingen. <rire> Ciao.